équation dans un triangle. De quoi il s'agit On se donne un triangle ABC dans lequel BD c'est la hauteur issue de B et CE c'est la hauteur issue de C. Autrement dit, BD perpendiculaire à AC et CE perpendiculaire à AB. On sait que l'angle ABD c'est le triple de l'angle DBC. Et on sait aussi que l'angle BCE, BCE, c'est le double de ACE. On se demande quelle est la valeur de l'angle BAC ou la mesure de l'angle BAC. On va noter cette mesure avec A, l'inconnu. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans le triangle ABD ABD il est rectangle en D, donc cet angle, c'est 90 moins A. Et pareil, dans le triangle AEC, cet angle ACE, c'est 90 moins A. Parce que la somme des angles aigus dans un triangle rectangle est de 90 degrés. Tout le monde le sait. Après, comment on connaît cet angle, c'est-à-dire de 90 moins A, celui-là, d'après l'hypothèse, c'est le tiers. Donc, 90 divisé par 3, ça fait 30, moins A sur 3. Et ici, celui-là, c'est le double. Constatez que BCE, BCE, c'est le double de ACE. Quel est le double de ça C'est 180 moins 2A. Et voilà, on a exprimé, comme vous constatez, tous les angles qui apparaissent dans ce triangle en fonction de A. Mais on sait que la somme des angles de tous ces trois angles du triangle ABC est de 180 degrés. Alors, j'ai écrit pour vous exactement... Cette chose-là, a plus 90 moins a, plus 30 moins a sur 3, plus 90 moins a, plus 180 moins 2a, égale 180. Et voilà, on trouve une petite équation avec l'inconnu a. Qu'est-ce qu'on constate 180, c'est dans les deux membres, donc ça disparaît. On soustrait 180 des deux membres, a moins a, ça disparaît aussi. Alors, qu'est-ce qui nous reste 90 plus 30 plus 90. Combien ça fait Vous avez trouvé 90 plus 30 plus 90. 210. Bien. Moins A sur 3, moins A, moins 2A. Ça fait, allez, doucement, moins 1, moins 2A, ça fait moins 3A, et moins A sur 3. Égal 0, bien sûr. Là, il ne reste plus rien. Donc, 210 est égal, je passe ces deux termes dans l'autre membre, 3a plus a sur 3. Autrement dit, 210 est égal, même dénominateur, ça fait 9a sur 3 plus 10, ça fait 10a sur 3. Et on constate, en divisant tous les deux membres par 10, par exemple, 21 égale a sur 3, donc a égale vous avez trouvé A égale 63. 63 degrés. Voilà la mesure de l'angle BAC.